Plus une épidémie de COVID-19 est identifiée tôt, plus il est facile de la contrôler et d'empêcher le virus de se propager. Marie est un agent de santé communautaire. Elle est toujours à la recherche d'informations sur d'éventuelles nouvelles épidémies de COVID-19 dans sa communauté. Elle trouve ces informations à différents endroits. Elle peut entendre une rumeur sur le marché. Elle pourrait voir quelque chose d'écrit sur les réseaux sociaux. Son coiffeur pourrait lui dire quelque chose. Quelle que soit la source des informations, Marie sait qu'elle doit la prendre au sérieux et la signaler à son superviseur. Elle enregistre toutes les informations qu'elle entend sur d'éventuelles épidémies de COVID-19 dans un ordinateur portable ou sur son téléphone. Elle préserve la confidentialité des informations personnelles. Elle fait un rapport tous les jours, même si elle n'a pas eu écho d'un seul cas suspect de COVID-19. Un pharmacien local parle à Marie d'une réunion sociale ayant eu lieu dans un village voisin, où 15 personnes étaient réunies dans une maison. À la suite de cette réunion, certaines personnes ont développé de la fièvre et de la toux. Marie note l'heure et le lieu, ainsi que toute autre information qu'elle connaît sur le rassemblement, à savoir les personnes ayant participé et quels symptômes elles présentent. Marie rapporte ensuite ces informations à son superviseur. Son superviseur vérifie les informations et confirme qu'elle pourrait signaler une épidémie potentielle de COVID-19. Elle organise ensuite une visite rapide de l'équipe d'intervention dans le village où s'est tenue la réunion sociale. L'équipe trouve des cas suspects de COVID-19 qui sont confirmés par des tests. Les membres de l'équipe s'occupent des personnes présentant des symptômes graves et de toute personne particulièrement vulnérable. Marie fournit un soutien aux membres de la communauté qui peuvent se mettre en quarantaine et prendre soin d'eux-mêmes à la maison pendant que leur état de santé s'améliore. Après un minimum de 14 jours, les personnes ne montrent plus aucun signe de COVID-19 et un résultat de test négatif confirme qu'elles ont récupéré. Marie les aide à se réinstaller dans leur maison. Marie a aidé les personnes qui sont tombées malades et en signalant les signes tôt, elle a empêché le virus de se propager.